Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à la découpe dans Inkscape. Donc, c'est la partie numéro 2. On va voir comment détourer un petit chiot en lui appliquant donc la fonction découpe et puis la fonction masque pour voir un peu la différence. Allez, c'est parti. Fichier nouveau. Donc, je vais télécharger ici la photo du chien. Donc, clic droit, afficher l'image. Je l'enregistre sur mon bureau. Voilà. Ou je peux faire clic droit, copier et le coller directement dans mon document Inkscape. Voilà, c'est fait. Alors là, plusieurs méthodes. Donc soit je m'amuse à détourer avec la plume, ou soit je peux essayer d'utiliser ici, dans Chemin Vectoriser un objet matriciel. On va essayer avec ça. Donc là, mon image est sélectionnée, je fais Mettre à jour, et là on voit qu'Inkscape me vectorise en fait l'image. Donc on va augmenter le seuil, on va mettre le seuil à 8. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Mettre à jour. Voilà, on a tout qui est en noir. Par contre, il faudra retravailler les pattes ici. Donc on va dire que c'est bon. Euh, on va appuyer sur OK. Par contre, ça nous a généré pas mal d'autres objets ici. Qu'il va falloir supprimer. Donc pour supprimer, on va sélectionner ici l'outil éditer les nœuds. Je vais faire une zone de sélection là pour supprimer tout ça. Hop. Voilà, je vais supprimer également tout ça ici. Ou alors le plus simple, je pense, c'est de sélectionner euh, notre objet, de d'aller dans Chemin et de faire séparer. Chemin, Union, de façon à récupérer ici de, du noir. Chemin, Séparer. On sélectionne donc juste notre forme ici qui nous intéresse. Donc je la coupe, Édition, couper et je peux supprimer tout le reste en bas là. Hop et je fais édition coller sur place pour récupérer voilà ma, ma forme noire. Maintenant je vais supprimer le fond. Donc pour supprimer le fond, euh, je clique sur la croix, je clique ici en appuyant sur Shift sur la, la couleur noire, de façon donc à avoir mon, mon détourage. Euh, je, vais même, je vais même mettre une couleur rouge, pardon, j'appuie sur Shift et sur le rouge. Euh, je vais diminuer le contour, là il est à 1, donc je vais plutôt le mettre à 0,1 de façon à être très précis, comme ça lorsque je vais zoomer voilà je vais, je vais avoir quelque chose de relativement fin et maintenant on va sélectionner l'outil éditer les nœuds, sélectionner les nœuds en faisant un rectangle de sélection, cliquez sur un nœud ici et le déplacer un petit peu vers le haut et on rentre un petit peu dans, le, dans la forme, voilà on vérifie un petit peu là, je vais faire la même chose là, Hop, on sélectionne tout, je prends un nœud alors il est possible que les poignées vous embêtent alors on peut les désactiver en cliquant là dessus voilà. donc là ici j'ai pas besoin d'avoir un trou donc je zoome en cliquant sur la molette de ma souris je vais sélectionner tous ces nœuds et je vais les supprimer donc soit j'appuie sur supprimer soit je peux cliquer là dessus sur le moins je clique ici sur le segment voilà hop donc on vérifie un petit peu que ouais que c'est pas trop mal là il va falloir rentrer un petit peu tous ces objets on peut sélectionner un nœud aussi et appuyer sur Alt, ça permet d'avoir une déformation plus douce. Hop. Alors on sélectionne un petit paquet de nœuds, on clique, on déplace et on appuie sur Alt. Voilà. Alors le détourage n'est pas aussi précis que sur des logiciels comme GIMP mais ça permet d'avoir euh, voilà, un, un petit détourage quand même assez, euh, assez rapidement. Et assez efficace. Hop. Je vais rentrer un petit peu ça comme ça. Voilà. Là c'est peut-être un peu trop. Là je supprime ça, j'en ai pas besoin. Hop. Alors on refait Oula, On refait apparaître les poignets. Voilà, Hop. Je déplace pareil ici hop, je supprime les j'enlève les poignets comme ceci je vais déplacer tout ça voilà c'est pas mal euh, je supprime ce nœud là j'en ai pas besoin Donc à partir de là, c'est la catastrophe. Donc on va supprimer tous ces nœuds qui ne nous intéressent pas. Voilà, tac. Je sélectionne le grand segment rouge et je clique là-dessus pour supprimer le segment. Là, je zoome et je vais utiliser l'outil courbe de Bézier. Donc je clique dessus, je me mets à cet endroit-là. Alors je vais désactiver le magnétisme parce que là j'en ai pas besoin. Je me clique, je glisse et là je vais redessiner. Enfin, je vais suivre les pattes, par exemple. Donc là, euh, pour repartir avec un segment bien dur, je clique sur Entrée et je repars d'ici. Voilà, là j'ai pas besoin. Tac. Alors je vais aller un peu vite. Tant pis pour les griffes. Donc là, j'appuie sur Entrée, je peux repartir de là. Hop, j'appuie sur Entrée, je repars d'ici. sur entrée, hop. donc à chaque fois je clique je glisse pour faire apparaître les poignées. j'appuie sur entrée, alors on peut bien sûr revenir travailler hein, une zone précise par exemple ici avec l'outil d'IT les nœuds, si je double clique hop je rajoute un nœud ici, un nœud là, voilà comme ceci, je resélectionne l'outil courbe de Bézier. alors shift f6 Donc, c'est un peu long. Tac. Je me suis un peu loupé. Hop. Allez, je vais aller un peu plus vite. Tant pis pour les détails. Donc, on n'hésite pas à rentrer un peu à l'intérieur. Comme ceci. Euh, voilà, hop. Tac. Et voilà. Hop, par contre là, je vais rentrer un petit peu ça de façon à ne pas voir le blanc. Voilà. Donc je sélectionne ma ligne rouge. Comme tout à l'heure, je vais mettre ça euh, en noir. Dans, voilà. Donc on va faire avec la fonction découpe. Donc Je sélectionne ici euh, ma découpe noire. Je sélectionne ici mon image de fond avec Shift. Je fais un clic droit et je fais définir une découpe. Ou comme on l'a vu... On a la possibilité d'aller dans Objet, Découpe, Définir une découpe, ou alors dans Objet, la fenêtre, de sélectionner les deux, clic droit, Définir une découpe. Je vais faire apparaître ici le fond en damier, pour qu'on puisse bien voir qu'il euh, y a de la transparence. Donc ça, c'est avec la fonction Découpe. Et on va voir maintenant avec la fonction Masque. Donc je duplique mon objet, CTRL-D, ou je clique là-dessus, ou je vais dans Édition, Dupliquer. Hop, voilà. Clic droit, retirer, euh, retirer la découpe. Donc cet objet, je vais le mettre en, en blanc et le déplacer sur le côté de façon à pouvoir manipuler après, lui mettre un flou de façon beaucoup plus facile. Donc je crée un clone en cliquant là-dessus, ou Alt-D, ou alors on peut également aller dans édition, clone, créer un clone, Voilà. Je vais le placer correctement, ça devrait être pas mal. Je sélectionne mon fond, clic droit. Alors là, c'est définir un masque. Avec l'outil Éditer les nœuds, je sélectionne ici mon masque et je peux lui mettre un flou. Et là, on voit qu'on a un petit flou qui permet d'avoir une transition assez douce. Alors là, euh, 3, c'est peut-être un peu beaucoup. Je vais mettre 1. Alors si ça ne fonctionne pas, euh, c'est normal. Je pense que c'est un petit bug. On va aller dans filtre, éditeur de filtre. Je vais fermer là. Voilà. Donc mon filtre est ici. On peut aller dans, dans les paramètres. Non, c'est ici. Paramètres de l'effet. Oula, CTRL Z. Je recommence. Par, paramètres de l'effet, on va mettre plutôt 0,4. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Voilà. C'est pas mal